Ça y est, ma boîte a décidé de se lancer dans les réseaux sociaux, et devine qu'ils ont choisi Trop cool Ouais Mais ça te fait pas un peu flipper quand même Bah non, pourquoi J'ai trop hâte. Attends, pour une fois que y a un projet qui me plaît vraiment. C'est quand même une grosse responsabilité hein L'image de la boîte, entre les mains de Ben Attends, tu te souviens de l'an dernier, lors de la rencontre mmh. C'était moi le responsable du blog c'est moi qui ai fait un peu tous les délires sur Facebook et sur Twitter, non Oui, c'est vrai que c'était cool ce blog. Ouais. En même temps, j'ai pas mis tous les manches chiants. Hein. Si un jour on m'avait dit que Ben pouvait prendre les responsabilités, alors là, j'aurais pas cru. Agir de façon réfléchie et responsable, c'est la clé du succès. Analyser son environnement vous permet d'agir en étant plus conscient des risques, de gagner la confiance et le respect des autres, de respecter les échéances, les attentes, les priorités et les objectifs de prendre des décisions utiles pour tout le monde.